Alors, je reçois beaucoup de messages de prêtres d'animateurs en pastoral ces derniers jours, euh, que ce soit pour aider les jeunes à vivre euh, des temps spirituels pendant cette période ou bien comment mettre en place euh, le streaming dans votre paroisse. Alors, pour ça, et bien, on a décidé de mettre en place quelque chose de très simple un forum de discussion avec un chat. Alors Vous tapez forum.jesusbox.fr et vous serez redirigé vers le forum Jesusbox. C'est déjà en ligne, connectez-vous, posez vos questions, proposez des solutions. Si on a décidé de mettre ça en place, c'est qu'on ne prétend pas avoir toutes les réponses et on sera très heureux que vous partagez avec nous vos bonnes pratiques. Ce forum, il est fait pour vous, pour que pendant cette période, vous puissiez trouver des solutions concrètes et vivre au mieux euh, les rameaux et packs qui approchent très vite. Le forum, il est actuellement divisé en deux parties, euh, pasto connecté, paroisse connectée, dans le vous retrouvez les posts déjà créés, vous pouvez en créer de nouveaux si nécessaire. Vous avez également un chat qui va nous permettre d'échanger en live. Vous posez vos questions, vous donnez aussi vos impressions, vos solutions. Personnellement, je serai présent tous les jours entre 10h et midi sur le forum. Vous pourrez poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez partager aussi vos réponses parce que je prétends pas avoir toutes les réponses, mais je ferai du mieux que je peux pour trouver avec vous les meilleures solutions. Bon courage à chacun et on se retrouve sur le forum, Jesus Box, forum jesusbox forum.jesusbox.fr. A très vite